quoi ressemblerait le monde si tout le monde vous modélisait? Est-ce que le monde de demain aurait peur de demain? Est-ce que le monde se sentirait en fréquence? Est-ce qu'on serait tout en train de regarder les peurs? Est-ce qu'on ferait toutes l'angoisse par rapport au futur? Est-ce qu'on dormirait super mal? Est-ce qu'on aurait la difficulté à digérer? gérer? Est-ce qu'on critiquerait ceux et celles qui mangent des animaux puis ceux et celles qui tuent des végétaux? Ça, c'est la question à se poser. Est-ce que vraiment je suis un beau modèle? Parce que le jour que tu vas sentir que tu es un beau modèle, tu vas être en paix. Pourquoi? Parce que tu vas faire de ton mieux. Vous savez, moi, j'ai un impact sur beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je, je suis privilégié et dans mes communautés privées, dans ceux et celles avec lesquelles j'en suis en, en formation. Et je prends beaucoup de place maintenant dans mes communautés privées, bien sûr. Mais j'ai aussi des critiques parce que je ne prends pas ma place, puis je me lève pas, puis je devrais utiliser ma communauté. Mais tu sais quoi? Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux avec les outils que j'ai, mon niveau de conscience et mon niveau d'intelligence en ce moment. Et j'incarne mon souffle de vie à l'intérieur de moi. Ma vérité à l'intérieur de moi fait de ton